Drags.com Non, Sophie. Je n'aurais jamais imaginé que Mira mettrait ses menaces et exécutions. Elle a pourtant fait. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que je suis la seule à être virée. Pas toi aussi. Non. Eh bien, je viens de me faire virer par une fille qui n'a aucun poste dans cette entreprise. Merci. Si. C'est le second bureau du boss. C'est un titre ça. Va Je peux aussi être le troisième bureau du boss. S'il te plaît, va-t'en. Je vais ranger mes affaires. Bonjour Sophie. Bonjour même. Hum. Tiens, elle est y a Yann de l'édite. Ok. Mon um, ma mari est là. Euh, votre mari... Yeah, je parle de mon mari. Votre mari... Mon patron. Sophie, mon husband. Et monsieur le directeur. Oh. Ah, baby. Je pensais que weren't here. pas là Non, c'est juste que euh, j'étais Okay, toilette Ok, j'ai une bonne nouvelle pour moi. Je suis juste de hospital. Oh, really? Oui, yeah, juste go y et guess. Baby, tu sais que je ne suis pas vraiment... Oh, juste go y et essaye maintenant. Bien, non, tu te C'est ok, mais je ne suis pas Please, just try. There's no problem. Ah, Sophie, you're too hot. Oh, oh, oh, oh! Reviens par là. Tu comptes aller haut comme ça? <rire> Je t'ai évité la honte de ta vie aujourd'hui. Tu as compris ce qu'elle a dit? Qu'elle revient de l'hôpital. Imagine-toi qu'elle soit enceinte. <rire> Dis-moi, qu'elle sera à ta place. <rire> bon, bref. Comme c'est toi qui as décidé de mon renvoi. Tu vas encore gentiment aller voir le boss pour lui dire d'annuler mon renvoi. Sinon, je balance tout à la dame sur Facebook, partout. N'oublie pas une chose. <rire> Vos photos ensemble, je les ai. Allez, Oost. Du balai. C'est bon, ton boulot, tu peux le récupérer. Mais après, on l'a fermé.